de Dieu, vous êtes contents Nous sommes là pour notre Dieu, pour honorer notre Dieu. Et nous allons maintenant accueillir notre invité, le pasteur Alexis du Camus. Bienvenue, pasteur que Dieu se glorifie. Alléluia Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Je rends grâce à l'Éternel pour notre présence ici ce soir. Amen. Amen. Et je remercie et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui sont là ce soir. Je, si le pasteur Alain Villon nous suit, je vais pas ici, avant de commencer, le remercier pour cette invitation. Amen. Amen et que le Seigneur le bénisse abondamment et ceux de sa maison. Alléluia. Je remercie également le pasteur Rodrigue, le pasteur de l'église locale, que le Seigneur le bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Je remercie également mon collègue pasteur, le pasteur Jean-Marc, qui est venu avec moi, que le Seigneur le bénisse abondamment. Amen. Et je bénis tous les leaders de tant de réveil de la Guadeloupe. Amen. Tous les départements, les départements des enfants, des femmes, des hommes, des jeunes et même l'équipe de louange et de l'adoration que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Et je bénis le Seigneur aussi pour. Et je sais, a quelque chose va se passer ici si ce soir. Amen. Il y a quelque chose de formidable va se passer ici si ce soir. Amen. Le Seigneur m'a dit un mot dans la vie de quelqu'un ce soir. Amen. Tu n'es pas fui dans ça. Tu es venu ici parce que j'ai rendez-vous avec ton Seigneur ce soir. Amen. Alléluia. Nous allons faire quelque chose ce soir. Amen. Nous allons faire quelque chose ce soir vous debout, tenons-nous sur nos pieds. De vous -nous, debout. Nous allons faire quelque chose ce soir. Parce qu'il y a une atmosphère que le Seigneur a besoin pour agir. Amen. Amen. Le Seigneur n'agit pas dans la tristesse. Le Seigneur n'agit pas dans les pleurs. Amen. Le Seigneur n'agit pas dans les douleurs. Amen. Mais le Seigneur agit dans la joie. Et lorsque tu te lèves pour dire... Assez, c'est assez. C'est là où le ciel intervient. Amen. Donc ce soir, on va faire quelque chose. Parce qu'il faut un climat de joie ici ce soir. Amen. Il faut un climat de joie. Nous sommes les chants. Les, les musiciens. Même les chants, vous pouvez m'accompagner. Il y a un chant que je vais donner. C'est très facile. Amen. Amen. C'est très très facile. Nous allons chanter tous. Et pendant que nous chantons, tu vas saluer au moins 4 ou 5 personnes. Voici bah, comment le chant se passe. Je suis content de te revoir, je suis content de te revoir, mon frère, Dieu te bénit, je suis content de te revoir. Je suis content de Amen. Amen. amen. Donc Amen vous aussi Amen. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur. La Bible dit là où il y a Dieu ou toi. qui s'assemble à son nom. Il est là. Amen. amen. Et nous croyons fermement qu'il est là ce soir. Amen. Amen. Et Si vous êtes hey. venus ici, personne ne rentrera comme il est venu. Amen. Le Seigneur a dit un mot dans la vie de quelqu'un ce soir. Alléluia! Amen! Amen. Amen. Alléluia! Amen. Il est sorti Oh, merci pour ta scellerie merci pour ta majesté Amen. Amen. merci parce que tu as la première place dans nos vies Amen. merci parce que tu as la première place Seigneur dans ce séminaire Amen. merci Seigneur parce que tu vas prendre total contrôle Seigneur dans ce séminaire Amen. Seigneur mon Dieu mon roi ton peuple est venu au Dieu ils sont là pour Seigneur recevoir une parole de toi Seigneur, je ne suis qu'un canard. Seigneur, je me soumets dans l'obéissance de ta parole au Dieu, afin que tu m'utilises puissamment, Seigneur, pour toucher ton peuple. Seigneur, nous voulons recevoir de toi que ta parole descende verticalement et s'installe horizontalement dans nos cœurs. Et que plus tard, au oh Dieu, que cette parole porte du fruit et le fruit digne de la repentance. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ce que tu as a commencé à faire ce soir. Et merci pour ce que tu vas continuer à faire également ce soir. Béni sois-tu l'éternel des amis. Amen. Toi qui ne sommeis ni ne dormes. Toi qui dis oui personne ne peut dire non. Toi qui ouvre une porte, personne ne peut fermer. Amen. Seigneur, nous sommes là pour recevoir de toi. Amen. Seigneur, je sais que tu es là aussi également et que tu vas dire un seul mot dans la vie de quelqu'un et sa vie ne serait plus la même. Amen. Reçois toute la gloire. Reçois tous les actions de grâce, reçois les élévation. Au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Acclamez fortement pour le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Notre Seigneur est merveilleux. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir.